ami, un destroy Genjitsu, Genjitsu. Genjitsu. Ah. Ah, ah, ah Una Una, una, una, una. una, una, una, una. Ado, Ado. Z3 Ah ouais Gamer, Gamer. Gamer. Gamer. Gamer. B.O.I.S. Oblac oh, Ah ouais J'cuisine le game Y aura tous les MC aux anciens. J'ramène un floc qui ressort dans le solide Du ah. tavers qui vendent ah, part moi, on a peu. Sauf les f qui miser la chèque. Pour avoir la promotive, ils le buzz. Elles ont fini par soucier des queues. On le fait très bien, pas d'à peu près. A tous vos rappeurs j'ai de la peine. Tu t'es moins bandit, t'es majeffé. Tu fais la grande gueule si on te buzz. Molo, attends que j'ai peux peu que n'excusez, salope, je fais du sale. Faire un faux de ton blast, tu pape du Wally, ça m'est égal. Blue, suis venu, j'ai trouvé des rages, enterrées mais le police a déchiré télé mon CV. Ces MC ce Sei... oh, mari, non, à parce... quoi qu'ils on ont pété. Hein voilà. Ça raconte des pubs y'a y a rien à se On pue la ta tête, ben tu par peur. On tête, par On tête, par On tête, par On tête, dans les rots tu viens dans nos cités visiter les types et les foncer, les plus vieux j'ai la mentalité la méthode de rapper. tous mes gars va sont très bien équipés et je crois que la cité a kiffé ma façon de rapper la Il y a fané et la méchanceté mais dans son pari. ici si vient le nom mauvais qui voulait clamer Banca l'a bon, raconté ma vie c'est fini Biruise t'en dit la preuve fort de Tony Dès que tu nous voyais bah eh pourquoi tu paniques Cette année ci si ça va tu que dis solide Cette année ci si ça va tu que dis solide On les a trop fumé donc ils se réalisent On les a trop fumé donc ils se réalisent T'es Banca parle de nous Fils de puka donc t'es Walou yeah. Tu sais pas rappeler c'est chelou yeah. Tu te dis que tu es gourou T'as la mentalité zéro Dans le plus faut qu'on t'a haut J'ai ma guitare pour la déconne no, cas vida suis le paro Hey, hey on tête ben tu par On tête tu On tête On On tête tu par On peut tête On